Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau, ce que je pense quand j'en ai envie. Euh, le sujet sur lequel j'ai voulu me poser aujourd'hui est très simple. C'est un sujet qui est en plein dans l'actualité, c'est un sujet qui me donne à penser que ce que j'avais dit lors de ma vidéo euh, un peu bilan de l'année 2022 et où je me projetais un peu sur 2023 n'est pas si vain que ça. Euh, c'est tout simplement les 10 millions et quelques d'entrées d'Avatar qui viennent juste d'être annoncées, et dans la foulée, ce que je trouve particulièrement réjouissant, le fait que James Cameron ait dit qu'il allait devoir faire donc les 4 et 5 épisodes d'Avatar. C'est un truc qui me réjouit parce que 2022, ça a été une année qui clairement se fixait comme une espèce de tournant pour la production audiovisuelle internationale. Je parle pas uniquement américaine, je parle aussi française. C'est clair que la France, il va y avoir une vraie remise en question à avoir parce que, euh, c'est bon de le rappeler malheureusement, on n'a pas eu de films français qui ont fini dans le top 10 des plus grosses entrées de l'année 2022. Ça pour moi, c'est une grosse remise en question à faire de la part du cinéma français parce que il y en a certains qui considèrent que le cinéma français n'est pas assez ambitieux. Il y en a certains qui considèrent que le cinéma d'auteur est trop ambitieux et que ça n'est pas compris par les gens. Il y en a d'autres qui pensent tout simplement que le cinéma n'est plus en phase avec ce que les gens ont envie de voir dans les salles. Peut-être que toutes ces raisons sont valables. Selon moi, c'est juste que les gros films français qui sont sortis en 2022 et sur lesquels on a mis un gros poids sont des films qui, sur le papier, ne sont pas là forcément pour réunir 10 millions de spectateurs ou pour réunir même tout simplement 5. La plupart c'était des films qui soit étaient des suites de suites, soit étaient des projets de films plus ou moins intéressants, mais pas assez pour réussir à galvaniser les foules, soit tout simplement le reste c'était des petits films, et il bah, y a eu des anomalies, tant mieux, mais il y en a eu d'autres. Je m'attendais pas par exemple à ce que novembre fasse 10 millions d'entrées. Novembre, clairement pas, c'était pas fait pour faire 10 millions d'entrées. Je crois que je me perds un peu. Ce qui me réjouit, c'est que donc, on a ces 10 millions et quelques d'entrées pour Avatar 2, qui restent quand même particulièrement satisfaisant. Satisfaisant dans le sens où le film a mis 13 ans à arriver, 13 ans à se concrétiser, et pour autant, les gens étaient là. Lorsque le film est arrivé, les gens étaient présents. Ils ont dit oui... Nous allons être au rendez-vous et nous allons retourner voir ce film qui nous a fait rêver il y a maintenant 13 ans. Et ça ne nous dérange pas d'avoir attendu 13 ans pour retourner en masse en salle Et malgré l'inflation, malgré le prix des billets de cinéma, qui vraiment, lorsque tu vas aller voir Avatar en 3D, HFR, ou même en 4DX, te vaut quasiment euh, 20 balles sur ton compte en banque, ça pourrait démoraliser plus d'un spectateur. Et non Le film va quasiment aller taper les... Euh, 15 millions de spectateurs qu'il y a eu sur le premier. On va quasiment être à l'identique du score de 2009, d'il y a 13 ans. Moi, je pense qu'on va le toucher. Hein. Bon, peut-être qu'il y aura une petite marge, mais je pense que le film Avatar 2 va toucher ces fameux 15 millions de spectateurs, qui étaient sur 19 semaines d'exploitation. Là, on en est à 4 à peine. 4 semaines d'exploite, et il est déjà à plus de 10 millions. Moi, je pense qu'il va le taper. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je me dis que les spectateurs, ils aiment encore aller au cinéma. Malgré tout ce qu'on leur rabâche, malgré le fait qu'on n'arrête pas de leur dire « vous n'allez pas assez au cinéma »,« vous vous plaignez du prix du billet euh, »,« vous n'aimez pas ce qu'on vous propose dans les salles », malgré tout ce qu'on a pu leur reprocher depuis le début de la pandémie et depuis le début de la reprise de l'ouverture des salles de cinéma, ils vont quand même en masse voir Avatar. Donc moi, le message que j'en tiens, c'est quelque chose de positif. Contrairement à tout le monde qui est en train de voir dans le cinéma quelque chose de négatif, comme quoi c'est la fin d'une ère, moi, je vois le début d'une nouvelle manière de voir le cinéma. Parce que, clairement, il va y avoir un équilibre. On le trouvera, cet équilibre entre les plateformes, entre ce qu'il faut voir au cinéma, ce qu'il faut voir chez soi, etc. On le trouvera. Il n'y a pas de raison d'être négatif. Cet équilibre, il va se faire naturellement. Et ces 10 millions et quelques d'entrées, et ces nombreuses suites d'avatars qui vont réellement avoir lieu, me réjouissent au plus haut point. Voilà c'était mon avis sur Avatar et ses 10 millions d'entrées, j'espère que cette petite carte blanche vous aura plu, et je retrouve la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet, parce que si j'en ai envie, et eh ben j'en parle.